Olivier j donc c'est il s'appelle euh, stratégie vidéo euh, c'est lui et il a euh, il n'a pas beaucoup de euh, beaucoup d'abonnés parce que il a tout ciblé lui donc s'il a 54 900 abonnés ben, c'est des clients potentiels avec 54 000 euh, c'est certain qu'on peut vivre, vivre vraiment à l'aise très largement, confortablement, ok Ah, vous voyez que je suis, bien entendu, euh, abonné chez lui, euh, je le suis, bien entendu, je reçois toutes ses vidéos, il n'y a aucun problème, et puis, euh, dans la chaîne, euh, ça, je, je, je vais euh, faire, euh, je vais vous faire euh, visiter euh, le, le propriétaire de sa chaîne, il y a un menu ici, qu'on va euh, décortiquer euh, point par point. L'accueil, c'est là où nous sommes. Voilà, c'est souligné. Puis vidéo, puis playlist, puis, puis euh, communauté, puis euh, chaîne et à propos. Voilà. Après, le deuxième point, il y a les, anal les analytics. Pour tout ce qu'il a eu comme vidéo, comme vu, lui, à travers sa vie, c'est 2 420 000 millions, 2 millions 420 mille vues, avec seulement 152 vidéos. C'est très très très très très costaud. Vous voyez Alors, les 30 derniers jours, le mois qui vient de passer, il a reçu euh, quelque chose comme 287 mille vues pour seulement 4 vidéos. Je vais euh, euh, je vais vous montrer ce graphique là où je vais vous dire que, euh, comment il fonctionne, voilà, ça les vues, euh, les, les 30 euh, les, les, les vues euh, des 30 derniers jours ça, voilà, en rouge, c'est sa courbe Et il joue, il joue entre 21 000 21 500 vues 21 700 vues, et le plus bas, c'est, par, par, par jour, hein, par jour, et, et le plus bas, c'est 5 360 vues par jour, ce qui veut dire qu'on va se mettre un peu au milieu, là, ça doit, il doit jouer autour de, entre 10 et 12 000 par jour, vous voyez Là, tout le monde, moi je, je vous assure, je, je suis très loin, parce que moi, mon, mon, le pauvre moi, voilà, You, lui, il est à 200, euh, 287 000 vues, et pour le, le, le, le enfin, les 30 derniers jours, moi je suis à 44. Vous voyez C'est la catastrophe. Et ma courbe, elle est là, regardez, rien, rien. Je vais vous montrer quand même les, les, pour les, les abonnés, les abonnés des derniers 30 jours. Les abonnés des derniers 30 jours, voilà, moi je suis complètement écrasé à côté de lui, alors que lui, pour la meilleure, sa son, son meilleure journée, c'est 700, 700, en un seul coup, 700 euh, abonnés, ce jour-là, le 28 avril. Et bien entendu, le plus bas, il reçoit 200 par jour. 200 par jour, 200 par jour, c'est le plus bas euh, euh, score qu'il qu qu possède. Et puis, je vais vous montrer un truc bon, qui va vous comment, vous, vous, vous, vous montrer un autre aspect. C'est les vidéos qu'il a émis, qu'il a publiées pendant les 30 derniers jours. Lui est très très très fort, moi je suis rien à côté de lui. Euh, bien entendu, là, euh, je suis écrasé comme d'habitude, et lui, tout à l'heure on a parlé de quatre vidéos, qui lui, a, lui ont euh, quand même amené 287 000 vues, voilà, une vidéo le 6, 6 avril, une vidéo le 13 avril, une vidéo le 22 avril, et une dernière vidéo le 29 avril. Voyez c'est voilà vous voyez